Bonjour, on va étudier l'anatomie du larynx. On va... Pour cela, on adoptera le plan suivant, introduction, anatomie descriptive, l'étude des rapports du de larynx, vascularisation et énervation, les applications physiologiques et cliniques, et enfin une conclusion. Le larynx est le segment initial des voies aériennes inférieures. Il s'ouvre en haut dans la partie inférieure du pharynx. Voilà. Il se continue en bas par la trachée à la hauteur des vertèbres cervicales C4, C5, C6. Il, il constitue avant tout un sphincter musculaire qui ferme la trachée au cours de la déglétition la récurgitation et le vomissement. constituent, comme ça une fonction vitale pour protéger les voies aériennes des fausses routes. C'est aussi l'organe producteur de sang laryngé à l'origine de la voie. Donc, le larynx est un organe impair, médian et antérieur situé à la partie moyenne de la gaine viscérale du cou, au-dessus de la trachée, en avant du pharynx, en arrière du plan cutané et musculo-aponevriotique antérieur du cou, et au-dessous de l'ossoïde, avec des dimensions variables entre l'homme et la femme. Le larynx est formé par un squelette cartilagineux. Les différents cartilages sont unis entre eux par des articulations, des membranes, des ligaments, ainsi que des muscles. Les structures cartilagineuses sont divisées en cartilages principaux et cartilages accessoires. Les cartilages principaux sont le cartilage cricouille, terroïde, épiglottique et arythinoïde. Voilà, les voilà. Épiglottique, terroïde, arythinoïde et cricouille. Les cartilages accessoires sont essentiellement le cartilage de Santorini et le cartilage qui forme de Wolfsburg. Le premier cartilage principal qu'on va décrire, c'est le cartilage tyroïde, situé au dessous de l'os comme vous voyez, et au dessus du de cartilage cricoïde. Elle est formée de deux lames latérales verticales obliques en, en arrière et en dehors, formant un angle dièdre ouvert en arrière. L'arête de langue diètre et sous-cutanée, visible, palpable, forme la proéminence laryngée. C'est la pandadame. Elle présente deux cornes supérieures et deux cornes inférieures, avec une crête oblique sur la face externe des lames. Le cartilage cricoïde. Il a la forme d'un bague à chaton, comme vous voyez, constitué d'un anon antérieur avec un tubercule médian-syllubique cricoïdien et un chaton postérieur portant les surfaces articulaires arichinoïdiennes en haut et théroïdiennes latéralement avec double articulation crico arichinoïdienne et crico théroïdienne Les cartilages Arytinoïde. Les cartilage arythinoïdes sont paires en nombre de deux, en la forme d'une pyramide triangulaire qui présente une base qui s'articule avec le cartilage cricoïde. Et un sommet supérieur, une face médiale, avec une face entérolatérale, voilà, la face entérolatérale et une face dorsale. Voilà la face dorsale. Et un angle postérolatéral formant le processus musculaire. Et un angle entéromédial, c'est le processus vocal. Le carcinage épiglotique a la forme d'une raquette à manche inférieure qui va s'insérer dans l'angle rentrant du cartilage théroïde par le ligament théro-épiglottique. L'épiglotte présente une face laryngée postéro-inférieure, orientée en bas et en arrière, et une face linguale entéro-supérieure, concave, et regarde en haut et en avant. Elle a une base supérieure et deux bords latéraux. Voilà, deux bords latéraux. La loge HTE ou la loge iotéro-épiglottique est limitée entre l'épiglotte en arrière, le cartilage théroïde en avant, ainsi que les ligaments io et, et la membrane théroépiglottique en bas. Des cartilages accessoires représentés par les cartilages corniculés de Santorini sont des nodules reposant sur le sommet des arycinoïdes. On a d'autres cartilages tels que les cartilages quinoformes de holzberg sont des petites nodules compris dans les replis arycinoïdo épiglottiques Pour les articulations, on a l'articulation crico-aricinoïdienne et unissant la facette articulaire du cricoïde et des aréthinoïdes. Sa fonction est le glissement et la rotation permet le rapprochement et l'éloignement des apophyses vocales. Ainsi que l'articulation crico-théroïdienne, unissant la facette articulaire du cricoïde et les petits corps du cartilage théroïde, permet la tension ou la Relâchement des cordes vocales. Pour les ligaments du larynx, on a les ligaments intrinsèques représentés par le ligament cricotéroïdien, unisant le bord supérieur du cricoïde au bord inférieur du cartilage théroïde. On a aussi le ligament théroépiglottique tendu de l'extrémité inférieure de l'épiglotte au cartilage théroïde. Et enfin, le ligament crico-corniculé s'étend du bord supérieur de chaton cricoïdien et se termine en bifurquant sur l'écartilage corniculé. Les Concernant les ligaments extrinsèques, on a la membrane crico qu'on va voir ici, tendu de bord inférieur de cricoïde au premier anneau trachial. Voilà. Voilà. La membrane théroïoïdienne, unisant le bord inférieur de l'os ouïde au bord supérieur de cartilage théroïde. Voilà. Voilà. Ainsi que la membrane io-épiglottique. Elle va au bord supérieur du corps de l'os l'oséuipe, à la face postérieure de l'épiglotte. Voilà. Sur la vidéo. On a d'autres ligaments extrinsèques, sont les ligaments glosso-épiglottiques, par exemple, et les ligaments pharyngo-épiglottiques. Concernant la musculature du larynx, les muscles de larynx se divisent en deux groupes. Muscles extrinsèques responsables de la déglutition amarrent le larynx aux organes de voisinage, ainsi que les muscles intrinsèques qui sont responsables essentiellement de la fondation et la respiration. Donc les muscles extrinsèques sont les muscles qui amarrent le larynx. Aux organes de voisinage. Elles permettent le soulèvement et l'abaissement du larynx dans sa position. Par conséquent, elles vont intervenir dans la déglutition. Lors de la déglutition, elles vont permettre la fermeture de la glotte. Les muscles qui unissent le larynx à la base du crâne sont le muscle styloïdien et le ventre postérieur du muscle digastrique. Ceux qui, qui vont unir le larynx à la, la mandibule sont le muscle myéloïdien, le ventre antérieur du muscle digastrique, ainsi que le muscle ginoïdien. Le muscle qui permet l'union de larynx à l'os c'est le muscle terro Donc, les muscles qui vont unir le, le larynx au sternum et, au clavic, et à la clavicule sont deux muscles, le muscle sterno-oïdien et sterno, et sterno Le muscle qui permet l'union de larynx au scapula, c'est le muscle homoïdien. Voilà. Les muscles intrinsèques sont tous énervés par le nerf récurrent, qu'on appelle aussi le nerf laryngé inférieur, à l'exception du muscle cricotéroïdien énervé par le nerf laryngé supérieur. Les muscles intrinsèques de larynx sont classés en trois catégories. On a les muscles tenseurs de cordes vocales, Ce sont les muscles cricothéroïdiens. Et on compte origine la face entero-externe de l'arc cricoïdien de chaque côté. Et leur terminaison, c'est le bord inférieur du carcilage théroïde. Voilà. Les muscles constructeurs de la glotte. Sont les muscles phonatoires représentés voilà, peau, par le muscle crico latéral, qui a comme origine le bord supérieur de carcilage cricoïde. Et comme terminaison, c'est l'apophyse musculaire du carcilage aricinoïde. Le muscle théoraricinoïdien inférieur et ce supérieur ont la même origine et la même terminaison. L'origine, c'est l'angle rentrant de carcilage théroïde et la terminaison, c'est l'apophyse vocale de carcilage arycinoïde. Voilà. On a aussi on a aussi les muscles interaricinoïdiens ou arycinoïdiens. C'est un muscle impair, mais elle a deux faisceaux, obliques et transverses. A comme origine, les deux arycinoïdes. Et pour la terminaison, pour les faisceaux transverses, elles sont tendues entre les deux arycinoïdes. Et le faisceau oblique, tendu de l'apophyse musculaire de l'arycinoïde d'un côté, au sommet de l'arécinoïde contre-latéral. Voilà, comme vous voyez ici. Pour le muscle dilatateur de larynx, c'est le muscle respiratoire. C'est représenté par le muscle crico-arécinoïdien postérieur. S'insère sur la fossette latérale de chaton cricoïdien et se termine sur l'apophyse musculaire de cartilage aréchinoïde. Concernant la configuration intérieure de la larynx, comme vous voyez sur cette vue postérieure de la larynx, la cavité laryngée a la forme d'un cylindre à l'intérieur de l'époupharynx, divisé en trois étages, étage glottis, susglottiques et sous -glottique. Concernant l'étage supraglottique ou l'étage supérieur, qu'on appelle aussi vestibule de larynx, situé au-dessus des bandes ventriculaires, sous forme d'un entonnoir, joue le rôle d'un sphincter protecteur du larynx et des voies aériennes inférieures, voies respiratoires inférieures. Entre les bandes ventriculaires et les cordes vocales, on a l'invagination de la muqueuse respiratoire formant le ventricule de Morgani. L'étage moyen, c'est l'étage glottique, s'allonge sur un plan horizontal, c'est l'étage de la fonction phonatoire de larynx, comprend les cordes vocales, qui sont tendues entre le cartilage théroïde, plus précisément l'angle rentrant en avant et les cartilages en arrière. Les bords libres des cordes vocales délimitent la fente glottique. L'étage inférieur représente l'étage infraglotique se continue en bas par la trachée. On va un peu plus étudier les cordes vocales sur cette vue schématique d'une vue laryngoscopique des cordes vocales. Donc, les, bandelettes, les cordes vocales sont des bandelettes planchâtres délimitant un espace triangulaire, c'est la glotte. Les cordes vocales s'écartent à la respiration et s'affrontent à la fondation. Les deux cordes vocales s'unissent en avant par la, au niveau de la commissure antérieure. Et séparée en arrière par la commissure postérieure. Il faut noter que la muqueuse laryngée est une muqueuse de type respiratoire. Les rapports de larynx. En avant, le larynx est couvert par les plans de couverture de la région sous-oïdienne, forme d'avant en arrière le plan cutané puis la ponévrose cervicale superficielle, la ponévrose cervicale moyenne et les muscles sous -oïdien. En arrière, le larynx entre en rapport avec l'épopharynx. Latéralement, on trouve les lobes latéraux de la glande thyroïde et le paquet vasculonerveux du cou. En haut, entre en rapport avec la base de la langue et en bas, le larynx va se continuer par la trachée. Par la trachée. Concernant la vascularisation et du larynx, la vascularisation artérielle est issue de trois artères de chaque côté. L'artère laryngée supérieure, branche de l'artère théroïdienne supérieure, l'artère laryngée inférieure, qui est, qui est aussi branche de l'artère théroïdienne supérieure, ainsi que l'artère laryngée postérieure, branche de l'artère théroïdienne inférieure. Concernant la vascularisation veineuse, la distribution veineuse est homologue à celle des artères. Les lymphatiques de l'arynx proviennent de deux réseaux lymphatiques, un réseau supraglottique et un réseau infraglottique. Il faut noter que l'étage glottique, c'est-à-dire surtout les, les cordes vocales, n'a pas de drainage lymphatique, donc pas de curage ganglionnaire dans le traitement chirurgical du cancer localisé au niveau des cordes vocales. Concernant l'énervation de larynx, c'est assuré par des branches de nerfs vagues. On a le nerf laryngé supérieur qui va énerver l'épiglotte, les, les muqueuses, les ventricules ainsi que la cavité infraglotique et le muscle cricotéroïdien. Pour le nerf laryngé récurrent ou laryngée inférieure, elle va énerver tous les muscles de larynx sauf le muscle cricotéroïdien. Le larynx est mis en jeu dans trois fonctions essentielles des cavités aéro-digestives hautes, la fondation, la respiration et la déglutition. La fondation met en jeu le, le, le, le, le larynx, pharynx, la cavité orale et la cavité nasale. Le signal acoustique produit résulte de la mise en vibration de flux d'air émis par les poumons. Cette mise en oscillation est effectuée par les plis vocaux à travers la mise en adduction de l'articulation crico la, la respiration, n'est possible que lorsque les voies aériennes sont largement ouvertes, l'ouverture de larynx repose sur le caractère circulaire du carcilage cricoïde et la mise en abduction de l'articulation crico La déglutition, par contre, la déglutition, le rôle de larynx dans la déglutition est essentiel et là, elle a pour vocation de fermer l'arbre respiratoire à chaque déglutition, mais aussi lors des régurgitations et des vomissements. Basé, ce rôle, par la, la fermeture de la glotte ainsi que la mise en adduction de l'articulation crico En l'absence de fermeture, il se produit des fausses routes, comme vous voyez. Qui peuvent être mortels et induire des complications pulmonaires graves. Le larynx est un organe petit par sa taille, mais très important par ses fonctions. Outre son rôle vital dans la respiration et la déglutition, son rôle dans la fondation est fondamental dans la vie quotidienne de l'âme. Sa pathologie étant de plus en plus riche et variée, il est donc important que chaque praticien en connaît l'anatomie.